Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de cette série survie multi en compagnie de Snow. Snow qui est euh, très fort en PvP, j'imagine. Oui, tu fais beaucoup de PvP et montage sur ta chaîne. JCraft, euh, qu'on n'a pas vu depuis. Euh...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 euh, pas en même temps. Bon allez, on va. je vous propose de récupérer du bois, donc chacun se prend un arbre, vous voulez pas l'arbre des autres, ok La déforestation. Franchement, l'Amazonie, j'ai fait un interview avec elle, elle a dit, euh, elle a dit, ouais, euh, moi je m'en fous un peu si je brûle, tout ce que je veux c'est mater la dernière saison de Game of Thrones euh, en buvant les larmes de koala qui pleure, voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de, de, de tuer euh, l'Underdragon euh, à l'épisode 50, parce que ce sera une, une longue série. Donc on va le, le, le buter, tout simplement. Et, euh, et après, on va organiser des tournois PVP pour voir euh, qui sera le meilleur. Hein. Oh, regarde C'est trop beau comme lac. En vrai, je vais détruire tout le, tout le, tout le sable qu'il y a ici pour faire du verre. Mmh. Ok, donc on va se faire une source d'eau in infinie. donc déjà, euh, prenez votre bois, décomposez-le, euh, décomposez-le, euh, décomposez on est en cours de science, c'est le même du siècle. Oh, t'as du fer, oh, il a du fer, ah non, c'est à moi, hop là, non, yes, oh, il y en a tellement, oh, en vrai, il y en a tellement, bon, moi, ah, donc déjà, on va se faire une petite hutte, euh, sub to snow, bacon, bon, je le mets, euh, alors... Charbon. Il a trouvé du charbon, ce dieu a trouvé du charbon, je te félicite. Ah, Tiens, qu'est-ce qui est mort oh, J'ai cru que c'était toi qui est mort. Sub to J-Craft if you love Fortnite. Ok, bon tu fais la même chose Sam du montage. Bah ce sera en team hein. ce sera en outil quand même. pas, Parce que moi je déteste les séries où je suis tout seul, je me sens trop seul. Euh, par contre, là, le soleil va bientôt se coucher. Ah, d'ailleurs, la lune va se coucher avec le soleil. Vu que c'est la lune noire, n'est-ce pas? Les articles de ces news. Eh, hey, j'adore les articles de ces news. Un cochon! Un cochon. Attention, c'est pas halal. Voilà, problème. Moi, je vais à la recherche de moutons. Je reviens, ok? un full fer bah gg attends moi j'arrive bah nous aussi on a avancé sur la maison pendant que toi t'es en train de d'idée oh, il a des émeraudes mais ce mec il est tellement chaud x serait pas je le connais la seule fois où il a installé un pack x c'est quand il voulait faire une survie avec moi j'ai envie, oui, envie de coloniser un euh, j'ai envie de coloniser un village de, le, de défoncer tous les villageois et de faire un petit peu ce qu ce qu'on fait, qu fait les anglais sur les pauvres îles de polynésie Donc regardez la hutte, comment elle est belle, comment elle est raffinée, comment elle est jolie. Vous devez tuer toute la faune sauvage. Il y, a... y a des creepers, il y a des creepers. Attention, il y a du creeper, il y a des creepers. Et si vous avez, aïe aïe aïe aïe aïe, aïe aïe. Si vous avez un os, euh, j'ai un, j'ai un chien. Mais vous inquiétez pas, il ne me poursuit pas. Hein. Non, non, non, non, non ok, euh, moi je moi je moi je rentre, j'ai euh, j'ai de quoi faire un. Ah non, j'ai pas de quoi faire un bête. Attendez, je reviens, je, je vais chercher de quoi faire un bête. Allez, là, ici, ici un, ici, un chien, un chien. Ici, ici, viens, ici. Voilà, Et on va faire à coupe. Et euh, J'ai une bonne idée. Et si on faisait accoupler nos chiens? Ah ouais c'est tellement c'est tellement méchant on va faire hey, et on va faire accoupler nos chiens <rire> Ouais tu peux aller explorer brûler une forêt mais fais attention ça doit être une forêt en dehors vraiment très très loin de notre forêt à nous parce que sinon si ça se propage ici gare à toi ne, ne brûle pas une forêt euh, n'explore ne, pas et ne brûle pas une forêt parce que sinon tu risques de te perdre et j'ai pas envie que tu te perdes et, euh, et on va le faire dans l'épisode 2 on va brûler cette forêt de toute façon j'ai brûlé les forêts Attention, il y a un creeper. Attention, il y a un creeper. Attention, il y a un creeper. Il y a un creeper. Non, non, non, non, non, non, non, non. non. Par contre, s'il brûle la maison, arrête, arrête. S'il, si, si s'il explose la maison. Non, ça a été de Yes. La, la poudre à canon. Ok. Viens, suis-moi. J'ai un coffre caché. Merde. Allez, montre-moi ce qu'il y a dedans. <gasps> wow. Wow. Wow. wow. Ok bah voilà euh, est-ce que je peux faire de la bonne mille C'est même de la très bonne mille agriculture Planté Avec ça on va se faire le plein de, de Avec ça on va se faire plein de, de, de pain Et on va se faire plein de blé Et, Et j'y craft Qu'est-ce que tu fais hey, vous faites comment je vais les sinon je vais vous toucher, là. Alors lui mon gars je la mets Teddy Teddy et bon, euh, bah voilà, je crois que les gens, ce sera la fin de cet épisode. Bon, si vous a plu... Oui. Eh, hey, tu fais la outro avec moi Donc je crois que c'est la fin de cet épisode, donc si vous a plu, bah n'hésitez pas à le liker, comme d'habitude. Hein, euh, si, si, et même si vous a pas plu, n'hésitez quand même pas à le liker. Euh, et euh, ceux, ceux qui dislike sont en fait des gros rageux... Euh, euh, des attardés manteaux, va-t-on dire, des attardés manteaux qui ne sont pas concentrés leur acte. Euh, ceux qui s'abonnent et qui activent malheureusement les notifications personnalisées, bah, ils aiment mes vidéos, mais en même temps, euh, mais, euh, ils aiment que un certain type. Ils aiment peu un certain type. Ceux qui mettent, toutes les notifications sont des vrais, euh, des vrais mecs, des, des gens très gentils, des gens, euh, voilà. Et donc je, moi, si je vous dis à plus. C'était Sam Craft.